Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, parcourir euh, un texte. Alors déjà pour commencer, pourquoi euh, on voudrait parcourir un texte Donc ça peut être par exemple pour retenir certains caractères euh, dans un texte et puis ignorer les autres. Ça peut être pour faire des calculs euh, en fonction des caractères qui sont dans le texte. Euh, par exemple les compter, euh, euh, voilà. Ça peut être construire un autre texte euh, avec euh, certains caractères. Par exemple on peut... Euh, coder un message, etc., etc... alors on va regarder un exemple on prend un exemple assez simple, on va se donner une variable msg on va placer dedans un texte qui fait 8 caractères donc COU, COU, 6 caractères le caractère espace et un point d'exclamation, donc on a une longueur de 8 caractères pour accéder au caractère on pourra utiliser si on veut l'indice ou l'index du caractère donc qui commence à 0 hein. le premier caractère il a pour indice 0 le deuxième 2 et ainsi de suite hein. alors on y va on ouvre Tony Python on crée un programme on enregistre on va l'appeler parcourir Donc avec fort celui là voilà donc on, est là. donc on se donne notre variable msg, je vais y arriver, voilà, on va l'appeler coucou, voilà. Euh, ok, donc après, donc l'objectif c'est d'accéder au premier caractère, puis au deuxième, puis au troisième, ainsi de suite, jusqu'au bout, hein. jusqu'au huitième. Donc pour faire ça, on va utiliser une boucle for in msg, Voilà. Ici on est dans la boucle, il y a une indentation et là dans le premier temps on va afficher le caractère Donc on va faire fonctionner ça Donc voilà, Donc, on a, euh, la première fois on affiche le premier caractère après le deuxième et ainsi de suite jusqu'au huitième euh, caractère Donc ça, ça nous permet de, de parcourir euh, notre chaîne, notre texte euh, donc en regardant le caractère, les caractères les uns avec les autres, quand on a un caractère, hein, on ne sait pas où on en est, on sait juste que là on a le caractère C qui est contenu dans une variable car, la fois d'après on a le caractère O, etc. jusqu'au bout. Et donc à cet endroit là on peut faire euh, tous les traitements qu'on a envie de faire. Alors maintenant on va passer à une deuxième manière euh, de faire ça, on va, Là c'est une manière où par exemple on est intéressé, euh, par euh, l'indice euh, des caractères on va l'appeler parcourir Donc avec un while je vais mettre un petit 1 parce qu'on va faire ça de deux manières différentes alors là l'idée c'est toujours de parcourir euh, le texte mais on a envie de savoir à, à quel endroit on en est quand on, quand on trouve un, un caractère alors comme on doit stocker l'information supplémentaire on va déclarer une variable on va l'initialiser, on lui donne la valeur 0. Euh, alors après on va dire, tant que donc mon compteur IND est strictement inférieur à la longueur de mon texte, MSG, hein. donc strictement inférieur, hein, c'est important de bien comprendre ça, hein. euh, si la longueur c'est 8, on va jusqu'à 7, bon, 8 n'est pas euh, inclus. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va pouvoir accéder... Euh, au, euh, alors là c'est plus au caractère ça va être AMSG à, à l'indice IND alors là comme on a dit qu'on accédait aussi à l'indice je vais le placer juste avant voilà donc là si on fait ça donc c'est important donc au début IND vaut 0 IND vaut 0 euh, et donc la fois d'après il faut, donc, faut à tout prix donc, changer le, cette condition, hein, sinon il n'y a rien qui se passe. Donc on va augmenter l'IND, on va lui rajouter 1 pour qu'il vaille 1. On affichera 1, le caractère qui a l'indice à la position 1, puis après 2, etc., etc. Donc on va tester ça. Alors On y va, on lance. Donc on a bien 0, 1, 2, etc. Donc là on peut faire euh, un traitement, euh, par exemple euh, si on recherche le haut, on va pouvoir dire bah, voilà euh, le haut je l'ai trouvé euh, à l'indice 1, Ou, et le deuxième haut par exemple je l'ai trouvé à l'indice 4, et ainsi de suite. Donc là avec ce type de, de boucle, hein, contrairement à tout à l'heure, on a accès donc, à, à la position euh, à l'indice. Alors maintenant on va voir encore une autre, euh, une autre manière de faire, donc on va faire un « save as » et là on va se donner, voilà, et donc au lieu de parcourir du début à la fin, on va parcourir de la fin vers le début donc notre indice au début, il va être égal à la longueur du message alors surtout on fait moins 1 pour pas avoir de problème de dépassement hein, parce que si on regarde en 8, on a une erreur, 8 n'existe pas il faut bien faire la longueur moins 1 et si, donc on part de la longueur moins 1, l'idée c'est que notre indice il ne va pas augmenter mais il va descendre il vaut 7, après il faut qu'il vaille 6 etc, donc on va faire descendre cet indice et notre condition d'arrêt comme on descend, c'est on veut que notre indice il reste positif ou nul donc on va dire supérieur ou égal à 0 et là on enlève le reste, donc normalement ça devrait être ok on va regarder ça, c'est parti voilà. donc on part, on a bien le dernier caractère, et on descend. Donc là, en fonction de ce qu'on cherche à faire, hein, en parcourant de la fin vers le début, bah, on va pouvoir effectuer euh, le traitement euh, qu'on vise, et euh, obtenir notre, notre résultat. OK, donc on a vu nos, nos trois manières de faire. Hein. Donc la première manière, c'est on se moque de l'indice, et on va du début à la fin. Donc... Euh, euh, classiquement, hein, donc c'est toujours le même, euh, le même pattern, le même, euh, la même manière de faire initialisation de notre texte parcours, avec euh, for une variable qui va être utilisée à l'intérieur qui contiendra un caractère, puis un autre, puis un autre, puis un autre voilà. on a une deuxième manière de faire on utilise une boucle while où notre indice là pour le coup on en a besoin donc on va l'initialiser à 0 et on va le faire euh, augmenter de 1 en 1 euh, tant qu'il est strictement inférieur à la longueur du texte hein, et euh, on va pouvoir utiliser euh, cette, euh, le caractère en utilisant l'indice et l'indice lui-même et enfin la dernière manière de faire c'est en partant donc, de la fin vers le début donc on part d'un indice qui est le plus grand possible et qui va descendre de, donc de 1 à chaque fois en allant vers 0. Ce... Voilà, bah écoutez, euh, sur ce, euh, bah, je vous dis à bientôt et merci pour votre attention. Au revoir.